Ah, allez, allez Faites les voulures, c'est pas mal que nous river au nom de Jésus. C'est vrai pour aller. Et pas Pasteur, Bishop, Multichop, H. .I. Bishop. C'est frais qu'on arrive dans le ciel. Il y a la dégage ou ou manier l'esprit, ou qu'on que bien aimé qui bon est ou, li, ou, remen, ou bon côté là. C'est vrai. Ou pensez pour Ou même ou vivre pour qu'on bien aimé qui est bon côté. te maman, papa, mari, petite. Frères c'est ça l'évangile. La dit au nom de yes, amis des ondes, amis auditeurs, amis internautes, amis téléspectateurs. Moment arrivé pour me capable de mettre fin avec service de prière et d'études bibliques chaque jeudi. Donc, au même qui a toujours soif, qui a toujours plaisanté, et un mot parole pour continuer à faire l'évangile là. Et bien, encore une fois, Chanel sera encore disponible est très utile pour Capable d'aider pour mener dans le ciel, au nom de Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, demandé avec notre bien-aimé pasteur Bernard Chanel, il va prier pour nous, et pasteur Gensley Joseph va prononcer les mots de bénédiction. Seigneur, papa, nous qui est dans le ciel, c'est à crier pour dire mon âme ravi. À chaque fois, on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Seigneur, nous sommes ravis. Nous sommes bien de la même manière de servir ça. Qui te dit « Senti, ni bien. nous sommes bien. » Nous sommes bien dans la présence à Nam Nous sommes bien à travers les critiques qui t'as chanté. Nom nous sommes bien à travers les études qui discerné. décerné. Nom nous sommes bien dans tout moment de servir ça. C'est pour ça que Dieu, dans le dernier moment, où nous venons vous merci infiniment pour grâce et faveur, pour toute sorte, pour toute provision. Où tu es fait pour nous, où tu es disposé pour nous, et que nous puissions retourner dans nos demeures respectives. Nous demandons nous accompagner accompagner peuple, où va va bénir peuple davantage. À chaque bien-aimé qui est là, à chaque pasteur, à chaque leader. À chaque frère, chorale qui t'a chanté, nous demandons grâce, grâce, bénédiction spéciale. un encouragement dans dernier temps, dans dernier moment. Ça. un moment de guerre, un moment fragile. Nous nous remercions infiniment. Couvrez-nous de toutes sortes de bénédictions. Pas quitter nous à l'est vide, je nous te vignes. Mais tout ça nous te prend, tout ça nous te encaisse dans nous dans l'esprit. Nou. Que c'est Dieu qui nous sécurité. Quand on a une de la pour pas prendre, pour discussion pas enlever, pour problème pas enlever, bénis-nous de façon spéciale. Nous prions, nous prions, c'est Dieu, ou même qui vivent et qui règne au siècle des siècles. Frère, aimez-vous les uns les autres, comme papa nous te dit, au nom de Jésus. Amis des zones de la radio Changement, tout amis, téléspectateurs, nous, quelques-uns qui un dans le pays, à l'étranger, c'était pour nous un plaisir pour nous rentrer la caillou, la vous pour nous partager avec vous ce grand service de prière et d'étude que le Seigneur a préparé pour nous ici à l'église des dieux indépendantes de la porte étoile. Nous connaissons que ou sommes bénis, ou nous sommes réjouis avec nous, mais nous sommes obligés de prendre congé de vous parce que nous connaissons. Tout ça a un commencement, il y a une fin. Et nous avons rendez-vous si le Seigneur, pour qu'on vienne chercher l'Église là, dimanche prochain, si Dieu le veut, pour nous rejoindre encore, pour nous continuer à adorer le Seigneur et déguster de nouvelles provisions qu'il va faire pour nous. Nous invitons au point pour, pour recevoir dernière parole de bénédiction. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il ne porte en lui, aucune occasion de chute. C'est pour bon Dieu dans le ciel-là, qui c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui gagnent en lui toutes sortes de provisions et de grâces, pour un peuple en éveil, pour faire peuple aller de victoire en victoire, de prospérité en prospérité capable couvrir avec grâce. Que bon Dieu est capable de fortifier notre pays. ça, Que bon Dieu est capable de renouveler l'esprit là où Que la puissance de Dieu envahit. Que Dieu cet esprit allumer dans la vie. Et que le Seigneur